Erreur à ne pas faire lorsqu'on veut créer, lancer un défi en ligne afin d'augmenter sa visibilité, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors j'ai vu que la première vidéo vous avait plu sur euh, comment créer un défi en ligne pour augmenter sa visibilité, je vous avais déjà dit que j'allais organiser quatre vidéos euh, justement pour vous aider à créer ce défi en ligne puisqu'en parallèle euh, je lance une nouvelle formation qui s'appelle comment créer un défi en ligne donc si vous souhaitez aller plus loin et vous aussi lancer un défi en, en ligne en ayant le plan exact le tunnel parce qu'en un clic vous allez pouvoir télécharger le tunnel euh, bref tout ce dont vous avez besoin pour lancer un défi en ligne, la communication, etc. Vous avez un lien sous la vidéo qui vous explique comment faire cela. On commence aujourd'hui avec justement 7 erreurs à ne pas faire lorsqu'on veut lancer un défi en ligne, un challenge en ligne. Alors, euh, je sais qu'en général, on se dit c'est pas très compliqué, etc. Mais je peux vous assurer qu'il y a au moins 4 de ces erreurs, 3-4 de ces erreurs que vous allez faire, si avant de suivre mes conseils, vous vous lancez aujourd'hui. La première erreur que les gens font lorsqu'ils veulent créer un défi en ligne, eh bien c'est qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir pourquoi ils veulent lancer un défi en ligne. C'est-à-dire que avant de lancer un défi en ligne, il faut qu'on se demande pourquoi on le fait, pourquoi pour soi, pourquoi pour son entreprise, est-ce que c'est pour augmenter sa visibilité, est-ce que c'est pour avoir des ventes Est-ce que c'est simplement pour augmenter sa notoriété Est-ce que c'est simplement pour se faire plaisir et contribuer aussi C'est quelque chose qui est très très important. Vous savez, je fais mes vidéos pour contribuer un enfin, trois quarts du temps. Là, je lance une formation, mais vous avez vu que les trois quarts des vidéos que je fais, ou même 90% des vidéos que je fais, euh, ne sont pas à but de vente, mais c'est vraiment pour contribuer et démontrer mon expertise. Donc, demandez-vous pourquoi vous allez faire ce défi en ligne. Alors, faire un défi en ligne, ça demande du temps ça demande de la préparation, ça demande de l'organisation. Et si vous n'avez pas derrière réfléchi à un pourquoi qui vous, qui vous anime, eh bien vous allez procrastiner. Et ça, je peux vous l'assurer parce que je l'ai déjà fait. <rire> la deuxième erreur à ne pas faire lorsqu'on veut lancer un défi en ligne, euh, enfin, en tout cas la deuxième erreur que vous faites, c'est. Euh, ne pas focaliser la communication de votre défi sur le but, sur la destination de votre client. En général, vous faites ce défi en disant, oui, vous allez apprendre ceci, vous allez apprendre cela, mais on ne vend pas... Euh, quand vous allez en voyage, quand vous partez quelque part en voyage, eh bien, euh, on ne vous dit pas, oui, bah, par exemple, pour aller à Dubaï, vous allez d'abord faire deux heures de route jusqu'à Marseille, ensuite vous allez attendre à l'aéroport de Marseille, puis vous allez faire un vol jusqu'à telle ville, puis vous allez faire un vol jusqu'à telle ville. Non, on vous dit, vous allez à Dubaï, passer un super voyage, passer euh, une semaine de vacances fantastiques. Lorsqu'on fait un défi, eh bien, figurez-vous que c'est exactement pareil. On ne vend pas les étapes, on vend la transformation. Et il faut que sur l'ensemble de votre communication avant justement d'organiser ce défi et l'ensemble de votre communication pendant le défi, vous rappeliez systématiquement à votre audience quelle est cette destination, quel est le but, quelle est la transformation que votre client, votre prospect va atteindre en suivant ce défi. Donc vous voyez que c'est très très différent de l'objectif que vous avez et c'est important de le rappeler parce que rappelez-vous que votre prospect, votre client est souvent euh, énormément comment dirais-je euh, sollicité par les médias et il va tendance à avoir oublié pourquoi il a rejoint le défi va tendance presque à oublier que vous avez un défi surtout si vous débutez et que vous n'êtes pas connu. Donc vraiment rappelez systématiquement quelle est la transformation de votre client. Euh, par exemple, euh, si c'est perdre du poids, c'est prendre conscience des éléments qui font prendre du poids. Si c'est euh, dresser son show, si c'est avoir une maison plus rangée en méthode Kaizen. Euh, méthode Kaizen. <rire> euh, la méthode euh, Marie Kondo, je suis très fan de la méthode Marie Kondo. Euh, bref voilà, vraiment il faut absolument que tout au long de votre communication, vous. Participer et vous communiquer sur la destination, mais aussi que chacun des, des éléments que vous allez faire soit en rapport avec justement cette transformation pour que votre prospect, votre client n'oublie pas pourquoi il a rejoint ce défi et pourquoi il ne doit pas manquer ce défi. Troisième erreur que vous faites lorsque vous devez créer un défi en ligne, et bien c'est d'oublier tout simplement de créer rétroplanning, C'est-à-dire que vous allez avoir un plan à faire pour vous, un planning, et également un planning des actions qui vont devoir être préparées et programmées en fonction de certains événements. Par exemple, faire un poste par jour, par exemple envoyer un certain nombre de mails, quand les envoyer, etc. Pour cela, il faut que vous organisiez donc un planning. Hein. J'appelle ça un rétro-planning parce qu'il y a des choses qui sont faites avant et il y a des choses qui sont faites après. Donc organisez-vous vraiment un plan, on va dire ça comme ça, euh, de toutes les actions que vous devez faire, de toutes celles que vous devez faire et celles que votre audience doit voir afin d'être en contact avec votre message. En fait, justement, ils puisse s'inscrire à votre euh, défi. C'est hyper, hyper important. Euh, la quatrième erreur que vous faites qui est aussi une Donc la quatrième erreur que vous faites, je vais vous la lire comme ça, en fait c'est tout simplement par rapport à votre communication. C'est aussi une question qu'on me pose beaucoup easy. Euh, quand est-ce que je dois communiquer par rapport à mon événement euh, Si alors je vais vous donner des choses très simples en général. Vous avez tendance à communiquer 10 à 15 jours avant un événement pour faire en sorte que les personnes rejoignent votre événement. Alors Déjà, je sais que vous communiquez mal, euh, puisqu'en général, vous faites un post qui annonce euh, ce fameux événement, donc ce fameux challenge, et qu'ensuite, vous attendez gentiment... Que euh, les gens voient ce poste c'est pas comme ça qu'il faut faire j'aurai l'occasion de vous en reparler néanmoins euh, vous devez communiquer si vous n'êtes pas connu du tout vous devez commencer à communiquer sur ce défi au moins un mois à l'avance si vous avez une petite liste ou que vous commencez à avoir une notoriété et eh bien tout simplement vous pouvez communiquer 10 jours à 15 jours avant ça suffit largement euh, pensez que si vous souhaitez faire de la publicité par rapport à cet événement Notamment sur Facebook Il faut à peu près 4 jours pour que Facebook stabilise euh, votre annonce C'est à dire qu'ils définissent. Je sais plus, j'ai un petit trou. comment ils appellent ça euh, Enfin il y a 4 jours d'études en fait Où ils vont justement prendre le temps de savoir si le post que vous faites, euh, que vous faites euh, est à la bonne audience voilà, Ils vont mettre 4 jours euh, pour voir pour déterminer vers quelle audience ils vont montrer votre poste. Voilà, j'ai ma batterie qui s'est coupée tout à l'heure. Ça m'a un peu perturbée. <rire> Donc euh, vraiment pensez à votre communication, ayez une communication éclectique par rapport à justement cet événement. Ne faites pas juste un post que vous allez booster, partager, etc. Essayez de faire plusieurs posts qui ramènent justement vers votre défi. Vous voyez là j'ai une formation en ligne aujourd'hui qui s'appelle 5 jours pour créer un défi en ligne. Eh bien je crée une vidéo pour vous dire que je crée cette formation c'est une façon différente de faire vous pouvez faire des lives, vous pouvez faire des posts, vous pouvez faire euh, des petites vidéos amusantes vous pouvez faire des, des reels si vous êtes à, euh, à l'aise avec ça mais vraiment voilà prenez soyez un petit peu euh, original dans ce que vous faites et partagez de façon différente un mois à dix jours avant justement le lancement de cet événement ensuite nous allons voir euh, la l'erreur numéro 5 alors ça celle-ci, je suis persuadée que vous la faites tous. Euh, c'est Vacoque. Alors, VACOQ, il y a peut-être certains d'entre vous qui savent ce que ça veut dire. VACOQ, c'est tout simplement un anagramme des cinq sens. Visuel, V, euh, je vais vous le marquer là. Euh, visuel, auditif, gustatif, kinesthésique, auditif, on va y arriver. Euh, visuel et auditif. Et souvent, lorsque vous faites un défi, vous avez tendance à faire comme cette vidéo et à parler. Seulement quand vous faites ça, vous allez vous adresser à des personnes qui sont, pas, qui sont visuelles mais qui ne vont pas retenir l'information parce qu'il n'y a pas de... Y a pas Vous voyez, je vous ai marqué "vague" tout à l'heure, ça va vous aider à retenir le mot. Donc quand vous faites un défi en ligne, essayez de penser à optimiser le nombre d'apprentissages différents. Euh, par exemple, mes filles sont auditives, elles ont besoin d'entendre le message plusieurs fois. Euh, assez rapidement pour être franche, mais elles ont besoin d'entendre le message auditif. Donc lorsqu'elles avaient une poésie à apprendre, etc., je leur faisais répéter. Pour ma part, j'ai tendance à avoir besoin de quelque chose de visuel et de coloré pour pouvoir apprendre, donc je suis plutôt visuelle. Lorsque vous allez créer un défi, eh bien, et faites bien attention à prendre en compte les différents types d'apprentissage de votre audience. Alors comment on fait euh, pendant un défi Et eh bien tout simplement, on va rajouter des choses. Ce que vous pouvez faire, par exemple, pour les personnes qui sont kinesthésiques, qui ont besoin de toucher, et euh, eh bien rajouter un cahier d'exercice. Pour les personnes qui sont plutôt auditives, ce que vous faites va bah, fonctionner très bien. Pour les personnes qui sont plutôt euh, visuelles, vous pouvez tout simplement créer un PowerPoint avec des couleurs que vous allez pouvoir animer, donc passer d'un côté au l'autre. Vous avez déjà vu euh, des, des vidéos sur lesquelles je le fais également sur mes euh, webinaires. Euh, pour les personnes qui sont plutôt euh, olfactives, on ne va rien pouvoir faire, sauf ce que j'incite à faire pendant mes formations, c'est par exemple d'allumer une bougie. Je sais que pour ma formation, votre marque c'est vous, qui est ma formation la plus complète pour lancer une activité en ligne, eh bien, euh, j'offrais une bougie, je ne sais plus de combien, je crois que c'était 75 heures, euh, avec une satane fragrance qui était sable d'or euh, de Maison du Monde. Et je leur disais, bah voilà vous allumez cette bougie pendant que vous allez travailler et ça va vous mettre en condition. En général, les odeurs, sont... renseignez-vous sur les odeurs qui sont un petit peu intéressantes par rapport à ça. Mais vous pouvez dire, surtout si vous faites un défi sur le bien-être, bah par exemple d'allumer une bougie, de faire un encens ou autre. Pour les personnes qui sont gustatives, ça aussi, vous l'avez vu. Euh, on ne voit pas sur des vidéos, mais lorsque je fais euh, des webinaires ou des défis, eh bien je dis prenez quelque chose à manger ou prenez quelque chose à boire afin que nous passions un bon moment. Ça, ce sont vraiment des éléments qui sont hyper importants. 6. 6 Alors là, je vais vous sauver plus que la vie avec cette erreur à ne pas faire. L'erreur que vous ne faites pas, c'est d'automatiser un maximum votre défi. Effectivement, il y a énormément de choses que vous pouvez automatiser bien avant que vous ayez commencé le défi, comme les posts, les mails et encore énormément de choses. Je vais vous faire... Une vidéo spécifique là-dessus, justement, qu'est-ce que vous pouvez automatiser lorsque vous allez lancer un défi, et également quels sont les logiciels que j'utilise et comment les utiliser. Donc, on verra sur la, ça sur la dernière vidéo euh, de, de, des quatre vidéos sur comment créer un défi en ligne. Et enfin, la septième euh, erreur que beaucoup d'entre vous font, et eh bien, c'est de ne rien mettre. À vendre, de ne rien partager, à vendre, je l'ai fait pendant des années euh, donc quand vous faites un défi avant de commencer le défi demandez-vous ce que vous allez vendre, si vous êtes coach et eh bien tout simplement pendant le défi vous proposez euh, aux personnes qui participent, donc aux participants, de prendre un rendez-vous avec vous afin que vous puissiez faire un rendez-vous découverte et éventuellement leur vendre un accompagnement par derrière. On n'oublie jamais que nous ne sommes pas des associations loi 1901, on est là quand même pour gagner de l'argent et contribuer comme on le fait, comme je le fais dans cette vidéo, il y a des gens qui vont prendre la formation, il y a d'autres qui ne vont pas prendre la formation, mais tout le monde apprend en regardant cette vidéo, et si je peux me prendre le temps de faire cette vidéo, sachant que mes vidéos ne sont pas monétisées, eh bien c'est parce que derrière je gagne de l'argent, et parce que je gagne de l'argent, je peux prendre du temps justement pour contribuer à un plus grand nombre. On ne peut pas donner à manger quand on n'a pas de nourriture, et c'est très très important à faire. J'aime dire à mes clients que Monsieur Gratuit est mort de faim. Euh, voilà. Donc. Euh, Donner c'est bien, mais donner quand on peut c'est mieux, et ne pas se saigner pour donner, donc voilà, pensez que vous devez gagner de l'argent, vous êtes une entreprise, vous êtes là pour ça, contribuer c'est bien, gagner de l'argent c'est bien aussi voilà en ce qui concerne les 7 erreurs à ne pas faire lorsqu'on veut créer un défi en ligne. Je vous les rappelle rapidement. Donc je vais regarder mes notes en même temps, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Vous avez euh, la première erreur, c'est que vous oubliez systématiquement votre pourquoi. La deuxième erreur, c'est que vous oubliez de rappeler fréquemment quelle est la destination justement de ce défi. La troisième erreur que vous faites, c'est... Euh la transformation la troisième erreur c'est de ne pas faire de planning la quatrième erreur c'est tout simplement de faire une communication qui ne soit que sur un poste et pas faire une vraie communication autour du lancement de ce défi la cinquième erreur c'est euh, d'oublier vacoc. la sixième erreur c'est ne pas automatiser un maximum et la septième erreur c'est euh, d'oublier de vendre quelque chose voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé qu'elle vous a permis de de de pas faire ses erreurs, en tout cas qu'elle vous a peut-être donné envie de, euh, bah, de rejoindre la formation, créer un défi en ligne en 5 jours. Et euh, justement, moi par contre, ça m'a donné envie de créer un défi en ligne et de montrer en fait que c'était possible. Je me suis mis un objectif euh, par rapport à ce défi et au niveau du nombre d'inscrits et au niveau euh, des ventes. On n'est pas des associations 1901, je vous l'ai déjà dit, mais vous allez voir que vous allez apprendre énormément. Vous allez trouver le lien d'inscription du défi sous la vidéo, c'est une transformation assurée et ce n'est pas créer un défi en ligne en 5 jours. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera également sur le thème de créer un défi. Là, je vais vous partager les quatre, les trois types de défis que l'on peut créer facilement puisque par rapport à la première vidéo que j'ai fait, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « mais moi aussi je veux créer un défi, je trouve ça super génial et tout ». Je ne sais pas quel type de défi faire, est-ce que tu pourrais euh, m'aider Donc c'est ce que nous allons voir dans la vidéo de mercredi prochain à 16h. Je vous souhaite une excellente fin de journée, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Si vous avez appris ne serait-ce qu'une petite chose dans cette vidéo, vous mettez un like. Belle fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous